Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis. On est sur Skill PvP, le meilleur serveur du moment les amis parce qu'on va pas se mentir. Skill PvP, il est épique en ce moment. Vraiment, ils font des mises à jour régulières et euh, bref, j'ai pas envie de sucer Skill PvP parce que vous savez que je travaille avec eux. Mais vraiment, le serveur les amis, il est énorme. Il y a 1200 personnes, il est 8 heures du matin ici au Québec. Donc, waouh quoi! Et donc, pour supporter le projet, comme je suis une personne de type très sympathique, j'ai décidé de mettre 50 euros de ma poche. Donc, je vous affiche à l'écran la preuve que j'ai bien rechargé mon compte moi-même, parce qu'il y en a ils vont dire, Ouais, my les amis, te les ont donné, c'est pas, voilà quoi, tu te fais le bla bla Non, les amis, j'ai vraiment mis de ma poche. J'ai demandé à roule j'ai dit, Tu crois qu'il y aurait moyen d'avoir des skill bags? Il m'a dit, Non, il n'y a pas de moyen, déjà que c'est son méga cheatés. J'ai dit, D'accord, je vais mettre 50 euros de ma poche j'ai mis 50 euros de ma poche. Par exemple, je vous promets qu'il y aura une vidéo qui va sortir peut-être cette semaine, euh, le ce week-end. Ça va être une vidéo où on va ouvrir un masse de Legendary Bag et on va vraiment voir si c'est rentable ou pas euh, pour le montant. Donc, ouais, Mais ceux-là, ce sera des Legendary Bag que j'aurai pas le droit de garder les items. Donc euh, voilà, il y aura seulement un item dans les, tous les Legendary Bag qu'on va ouvrir euh, ce week-end lors de la vidéo que je vais vous faire gagner. Donc peut-être une farm action space, des conneries comme ça, le moment de ce qu'ils se Mais je pas le droit de garder tout le stuff. Mais aujourd'hui, on a le droit de garder tout le stuff parce que c'est mon argent à moi. Donc vous êtes prêts je, je me suis décidé de mettre au spawn pour le coup. Euh, parce qu'on est en train de faire une énorme farm et ça, je ne veux pas vous la spoil. Quoi, je voudrais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, 50 euros de skill bag, les amis. On va voir qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir. Donc j'ai déjà acheté les skill bag ça nous fait un total de. 13 kill bag légendaire, il restait 0,50 euh, pb, je les ai donné à euh, la salade, le membre de ma faction, parce qu'il veut s'acheter un grade. Donc c'est parti les amis, 13 legendary bag, on va voir quest ce que ça peut nous apporter, souhaitez-moi bonne chance et laissez un pouce bleu, et peut-être, qu'ils si on gagne quelque chose de bon, je pourrais vous le faire gagner. C'est parti donc, le premier, deux pièces à spawner, c'est quand même bon, 16 graines de cannabis et une loupe en space. Donc, techniquement ici, si on calcule ici, on a à peu près 1400 de monnaie, 6, euh, 2000, et les, avec les graines, on a à peu près 3000 de monnaie ici, 2000 de monnaie, gros max, 2500, 3000, donc pas très très rentable. Ensuite, on a ici un arc, un tita, un space stick, donc environ 5000 de monnaie, et les creepers, environ 300 l'unité, donc 3 x 4, ça donne environ 1200. Donc, on a à peu près ici, 6000 de monnaie avec l'arc qui sert à rien, mais attention, faut savoir qu'avec l'arc, on pourra les recycler. Donc, je vais toutes les garder, les items. Je vais les garder, même les items de merde, je vais les garder. Parce qu'on pourra les recycler dans le recycleur, lorsqu'on nous allons être niveau ingénieur, niveau euh, 15. Donc, très bientôt quand même. Et, en fait, une mise à jour. Maintenant, on peut crafter des armures et tout. Donc, je vous expliquerai ça durant mon live euh, plus tard. Bah ben, parce que je vais faire un live aujourd'hui plus tard. Mais oui, bon. Vous, avez, vous, vous n'allez pas le voir. C'était dans le passé, mais c'est pas grave. Donc, le troisième. Des graines, euh, des grippeurs et des bottes en space Des bottes en space, les amis yes des euh, 40 000 les bottes space, plus les deux creepers en mille, euh, 4 200, les graines à peu près 600. Donc, euh, oh là là là là là là, on est plutôt chanceux, les amis. On se met bien, on se met bien. Ok, maintenant 3 pommes cheats, 24 rennes de mort et une autre loupe en space. Donc, les 24 rennes de mort, ça vaut à peu près 4 000 dollars. Avec la loupe en space, à peu près 500-600 dollars. Mac, 1000 max donc je dirais 5000 dollars avec les pommes cheats et tout ça fait environ 5000 dollars donc pas si mal c'est environ en moyen de 5000 dollars 3 à 4000 dollars de 3 à 4000 à ah, ah, de 3 à 5000 dollars environ les, les moyennes des legendary back donc c'est quand même pas si mal celui-là un peu moins par exemple la space obsidian c'est quand même bien et un panton p4 donc le panton p4 environ 2500 3000 gros max 5000 euh, la space obsidian à peu près je dirais ça 2500 c'est 200 à peu près l'unité donc ouais, 2400 à peu près ouais donc c'est vraiment un des meilleurs qu'on a eu. Enfin, 8000, euh, à peu près 5-6000. Donc, euh, un peu plus que les autres, quoi. J'ai arrondi les prix. J'essaie de mettre les prix là, vraiment le plus bas possible. Donc, mais ça peut valoir plus. Genre 5000, ça peut faire 8000, dépendamment qui s'en trouvent le bon acheteur. Donc, les prix varient beaucoup sur ce qu'il peut Vous êtes prêts Des pépites de space, des bottes en farming. Donc, lui, c'est vraiment un des pires, quoi. Euh, on a à peine 1500 dollars ici avec les joints. Donc, euh, les bottes, à peu près 1500, les joints. Les pépites, même pas, même pas 300. Donc, ouais, ça, c'était un des plus nuls qu'on a ouvert. Maintenant. 24 reines de mort, un collecteur. Donc, le collecteur, c'est à peu près 1000 dollars. Les reines de mort, à peu près, comme j'ai dit, 4000 dollars. Avec les creepers, 1500. Donc, on a un total à peu près 5, 6000 dollars ici. Donc, c'est quand même déjà bien. Après, ça dépend, les reines de mort. Si on est hyper chanceux, on peut les ouvrir et avoir un, un space, une mété. Et là, ça peut devenir hyper rentable. Let's go, c'est parti. Il nous en reste 6. Et, malheureusement, encore de la merde. Donc, ça vaut rien. Même pas 100 dollars. Euh, 200 dollars. Et peut-être 500 dollars. Donc, même pas 1000 dollars ici qu'on a eu. Donc, un peu déçu pour le coup. Ah, oh, c'est dommage. Let's go, c'est parti. On peut pas toujours. Oh, la Pharmax en Space Qui fait plaisir les amis La Pharmax en Space Donc environ 15 000 dollars Ensuite les joints peut-être 1000 dollars Et la pierre de mété 200 dollars peut-être donc, 17 000$, le, le, ce Legendary Bag-là, il valait vraiment le coup. Maintenant, c'est parti, on ouvre vite Et un caisse Antita, trois pépites de mété. Donc, environ 1700, peut-être ici, de, de, de, de 1200, 2 pépites. Donc, 600-1800. Le casque, est à peu près 3000, peut-être. Donc, on a 4800, avec ça qui vaut rien. Donc, 4800 environ. Donc, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est intéressant de voir les skill bags comme de monnaie. Donc... Euh... Je sais pas si vous aimez ça quand je dis les prix et tout Mais dites-moi si jamais vous voulez que j'arrête Je peux arrêter, t'inquiète Deux orbes de réparation à peu près 1000$ chaque Donc 2000$ Les à cheat environ 300$ chaque Donc 2600$ Et les pépites de Sénac qui valent rien du tout Donc quand même bien, c'est quand même mis bien pour l'instant Mais on va voir si on peut avoir plus Un œuf de creeper environ 500$ Les blocs d'XP à peu près 1000$ Et ça rien, donc vraiment un très mauvais Legendary Bag Et pour le dernier les amis J'espère qu'on va finir avec une, une beauté Des bottes en, en, en, en truc Et le dernier pfff. Ah oh, une épée scénar. On a quand même eu pas mal de, bonnes, de bons trucs, les amis, pour 50 euros. Est-ce que ça valait vraiment 50 euros? Les bot space, ça vaut qu à, qu à peu près 4 euros. Les, les, ça, ça peut peut-être encore un autre 5 euros. Donc ça, ça fait 10. Qu'est-ce qui vaut peut-être ça? Un autre 1 pb. La space, peut-être euh, 1.5. Donc ça, on est à peine à 10. Donc non, ça valait pas vraiment. On a peut-être au total dans notre inventaire avec ça. On a peut-être un total de 10 pb. Donc pour 50 euros de PB, ça valait pas du tout, mais c'était mais quand même fun parce qu'on aurait pu avoir des trucs vraiment bien, comme un placement forcé, truc. c'est vraiment un jeu de chance, donc ça veut vraiment rien dire au niveau de est-ce que ça vaut ou pas, mais c'est quand même intéressant de voir. Euh, je vais faire un petit ellipse les gars, je vais aller euh, miner les random de mort et mettre tout ça en vente, on va voir combien d'argent qu'on peut se faire environ, donc je vous reprends dès que tout ça est fait. Donc, j'ai commencé à vendre pas mal d'items Donc, je vais vous montrer vite fait à l'HDV J'ai mis pas mal d'items en vente Donc, comme vous voyez, les creepers, les space sticks, les loops J'ai déjà pas mal de trucs qui sont faits acheter Donc, je les ai mis quand même assez bas euh, Là, il y a un gars, il veut m'acheter une table de craft en, en avancée Et j'en ai deux Donc, euh, je vais lui la vendre pour 22 000$, je crois euh, À côté, combien tu me donnes 10 pb What euh, Go spawn, sortie Est Est, il m'avait dit Est, ouest, est, sud, est c'est bon. Trade sous l'healer. Donc, c'est 22 000 contre la table d'enchant. Ensuite, les gars, on va continuer à vendre des trucs à la... Oups. 22 000 de monnaie contre ça. Let's go. C'est parti. Table de craft français. Donc, c'est déjà 22 000. Ça fait à peu près 2.2 PB. Mais vu que tout le monde peut l'obtenir maintenant, c'est un bon trade pour moi, quoi. Euh, maintenant, il me reste quoi à vendre des blocs X... Euh, Le creeper. Donc, euh, je sais pas comment ça vous présente moi la GFDV. Aqua Creeper, aquatique. Creeper n'a pas donc on va le mettre à 500 genre. 500 donc ça c'est bon euh, la space Opsie, euh, on va voir comment que ça se vend space Opsie, bon bah ben, notre creeper s'est déjà fait acheter donc ici 16 c'est à peu près 16 de trucs donc on va le mettre à 2500 ça fait 100 dollars de profit le pantalon euh, pantalon, il y en a un à P4 Et non, il y en a un de merde à 2000 Donc nous, le met, le nôtre, on va le mettre à 3000, euh, 3850 Je crois que c'est bon euh, Ensuite, les deux orbes de ripère, J'aimerais ça les garder, par exemple Ça, les orbes de ripère, je vais pas vous mentir Je vais les garder dans mon euh, skill chest Donc juste ici, parfait euh, On va vendre notre orbe de truc On va la vendre 2000, justement, pour prendre, le, dans le fond L'argent de ce que ça aurait donné. Donc 2000 pour ça. Le heal stick, ça vaut pas grand chose. Heal euh, stick, ça vaut... Non, ça vaut rien, je crois. Donc on va le vendre 1000$. C'est pas rien, mais bon quand même. Et les blocs d'XP. Le collecteur à, à ça, on va le mettre aussi à 1000$. Parce qu'on en a pas besoin. L'arc, je le garde pour le désécrafter. Les pépites, les joints, on peut les vendre. J'en ai déjà un stack, une ligne à peu près. Donc, joints enchantés, ça vaut combien 1000 pour 2, 1600. Donc, nous, on va faire un prix. On va arrondir à 1000 directement. Comme ça, ça se vend rapidement. Et les tickets de marchand, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, on va les mettre à 100$ pour les 28$. Parce que voilà. Maintenant, la pharmax en, en space, j'aimerais quand même la garder. Euh, la pharmax en space, j'aimerais la garder. Donc euh, pour le coup la Pharmax en Space on va la mettre là, on va vendre les joints, comme j'ai dit on en a plein de toute façon, donc on va mettre à 1000, et on va aller miner tout ça, donc je vous reprends dès qu'on a installé tous les minerais, allez C'est parti, derrière ça se cache toutes les rênes de mort les amis, donc on va essayer d'avoir masse de niveau, déjà pour le niveau XP, comme vous voyez en bas ça fait 500 par à chaque deux blocs qu'on mine donc pour le niveau de mineur c'est quand même plutôt bien et maintenant la a dit ça nous prend au moins un space ou deux euh, un space je suis content deux serait exceptionnel euh, je parle de deux spaces mété hein, par exemple si on a de mété ou quoi c'est bien aussi en euh, même c'est mieux la mété parce qu'on peut la faire cuire à 7500 xp pour le niveau de mineur c'est pas mal du tout malheureusement ça a pas l'air la chance ça a pas l'air d'être de notre côté aujourd'hui les amis et ouais c'est pas de notre côté on a quand même pas mal de tita mais zéro Zéro space, 0 pépites de mété, 0 rien Oh là là là là C'est pas grave parce qu'on va pas utiliser les minerais dans le séparateur Donc c'est pour ça que je garde mes minerais ici Mais un peu déçu, putain j'aimerais, J'aurais vraiment voulu avoir un space Mais j'ai pas la chance aujourd'hui les amis, c'est pas grave J'espère que la vidéo vous a fait plaisir, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Les amis c'est Tricots, ciao ciao